bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto où nous allons apprendre à utiliser les services de traduction de yandex alors c'est totalement gratuit il faudra juste créer un compte et on va pouvoir traduire à la volée comme ça online du texte dans Unity, ce qui peut être très intéressant pour faire de la traduction de d'interface ou autre et là je vais vous montrer comment utiliser tout ça alors premièrement on va démarrer par l'interface ici j'ai fait quelque chose de très simple vous pouvez observer un canvas en 2d avec ici un texte donc le texte où il est écrit bien Bienvenue dans mon jeu réalisé avec Unity. ce texte est traduit grâce au service de Yandex. Euh, ensuite, vous pouvez observer un bouton ici, euh, sur lequel pour le moment je n'ai rien affecté, pas de script et autres, on verra ça par la suite. Euh, avec un simple texte traduire, ça c'est pour ceux qui débutent, hein, j'explique un petit peu l'interface. Et ici j'ai une image qui nous sert de déco, donc qui ne sert pas à grand chose. Donc vous pouvez voir ma scène ici, et dans le bas à droite, euh, l'onglet Game. Alors... Avant toute chose, on va devoir utiliser ce qu'on appelle les services Yandex. Donc pour ça, on va devoir utiliser ce qu'on appelle des API. Alors des API, c'est quoi C'est tout simplement le fait euh, d'utiliser par exemple une URL, une, une API HTTP, euh, qui va nous permettre par exemple de dire, voilà, euh, je navigue vers telle URL, et dans l'URL, on va y mettre quelques paramètres qui vont être indispensables pour pouvoir utiliser les services Yandex, et notamment par exemple la phrase ou les mots à traduire. Et en retour, on aura euh, un retour en HTML qui va être du, dans notre cas ici du XML qui va contenir pas mal d'informations, la réponse du serveur, etc. Mais surtout, le texte traduit dans la langue qu'on aura désirée. Encore une fois, un paramètre qu'on va pouvoir gérer euh, dans l'appel en fait, de l'API. Euh, en fait, tout ça va se passer dans l'URL. Mais je ne vais pas compliquer les choses. On va, euh, on va travailler ici étape par étape. Donc, la première étape sera évidemment de pouvoir récupérer euh, le texte. Enfin... Le contenu d'une URL, Alors, on l'a déjà fait ici euh, en, sur la chaîne, j'avais fait des tutos euh, sur le 3W, la classe 3W qui permettait de faire ça, qui est devenue obsolète et aujourd'hui on utilise plutôt les Unity Web Request. Donc ce que je vous propose c'est déjà de commencer par là cette première étape, ensuite on passera aux autres étapes, il y en aura trois au total. Allez c'est parti donc comme je vous l'ai dit, la première étape sera de pouvoir utiliser euh, les Unity Web Request pour tout simplement récupérer le contenu en fait, de retour d'une page web par exemple. Ça va être indispensable ensuite pour utiliser les API, justement pour avoir une réponse de l'API. Euh, donc c'est l'idée ici, dans un premier temps, c'est tout simplement de récupérer euh, le code d'une page euh, Internet quelconque comme www.google.fr. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Donc pour ça, on va créer un nouveau euh, script chez Sharp qu'on va appeler Yandex par exemple. Et ce, ce script, je vais l'affecter ici à mon bouton. Je pense que ce sera plus simple pour que vous compreniez bien. Voilà, on peut voir que c'est bien là. Et maintenant, on va l'éditer ensemble. Donc euh, pour ça on va devoir importer maintenant des namespaces. Donc comme vous pouvez le voir ici, on va, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien, on va importer euh, déjà l'unityengine.ui pour pouvoir interagir avec le bouton ensuite. Et on aura besoin pour les Unity WebRequests, UnityEngine.networking. Donc voilà, maintenant on va pouvoir utiliser les Unity Web Requests. Donc, euh, ce qu'on va faire, on va supprimer euh, ici le start et l'update, on n'en aura pas besoin. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà créer ici le champ public qui va être de type texte. On glissera dedans le texte et on va l'appeler txt, tout simplement. Ensuite, on va créer une méthode euh, qui va être publique parce que c'est celle-ci qui va devoir être lancée au niveau euh, du bouton. Donc, on va l'appeler tout simplement euh, traduction ou traduire, tout simplement. Voilà. Donc, je passerai en paramètres. Et ici, on va pouvoir s'intéresser euh, justement euh, au Unity Web Request. Alors, comment ça fonctionne On va devoir utiliser une coroutine, un UI Donc, la première chose que je vais déclarer ici, c'est une variable de type string euh, qui va être tout simplement l'URL. Alors, pourquoi je fais ça Parce que euh, par la suite, vous allez voir, quand on va utiliser euh, l'URL pour euh, avoir un retour de l'API, elle va être assez euh, conséquente. Donc, il vaut mieux la scinder. Vous allez comprendre que on va devoir utiliser une API Key et tout ça. C'est assez long. Donc, ça va être assez intéressant. Donc là, on va, par exemple, prendre « http2.// », et on va prendre n'importe quel site, on va prendre « google.fr ». Dans un premier temps, c'est pour tester si tout ça fonctionne bien. Donc là, c'est parfait, euh, j'ai ce qu'il faut. Donc maintenant, je vais devoir, comme je vous l'ai dit, utiliser un IE numérateur. Donc je vais faire un IE numérateur, euh, et je vais l'appeler « getRequest ». Cet IE je vais lui passer un paramètre et je vais lui dire ici URI pour pas URL, comme ça vous allez bien comprendre. Donc j'ouvre ça. Évidemment, comme c'est un, un énumérateur, ici je dois lancer ma coroutine. Donc je vais dans la foulée démarrer ma coroutine GET REQUEST et en paramètre, on va lui mettre ici URL. Voilà. Et le petit point d'exclamation pour fermer euh, l'instruction. Donc évidemment là c'est en erreur, c'est normal, j'ai pas de, de return encore. Donc euh, on va faire ça tout de suite. Donc euh, on va maintenant euh, utiliser ça. Alors comment ça fonctionne dans l'esprit En fait on lance une coroutine qui va permettre en fait de, de faire une temporisation tant qu'on n'a pas le retour en fait du code. Donc pour ça on va utiliser ici, on va faire un using et on va déclarer euh, l'unity euh, web request, voilà. Donc ça, hop. Donc c'est le type de variable. On va l'appeler Web request avec un W minuscule. Et on va dire que c'est égal à quoi À Unity euh, Web request. Et on va passer, on va faire un point get, voilà. Et on va aller chercher ici URI. C'est le paramètre. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Alors comme j'utilise un using, je vais utiliser ici les accolades à l'intérieur pour exécuter mon code. Alors pour ceux qui sont perdus, je vous rappelle que j'ai fait un tuto sur les Unity Web Request. Je vous mettrai ici, euh, où c'est déjà passé peut-être, une petite euh, fiche, une petite note qui, qui va vous permettre d'accéder à ce tuto pour ceux qui veulent aller voir un peu plus loin. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire un yield return pour avoir ma temp fameuse temporisation de retour. Et je vais utiliser ici ma variable Web Request minuscule. Et je vais faire un send web request tout simplement donc là ça va me permettre d'avoir une temporisation tant euh, que ici alors je reste bien voilà dans le code en using euh, tant que j'ai pas de réponse donc ici on va avoir un yield un, un, une temporisation et une fois que j'ai le retour bah, je vais vérifier s'il y a une erreur ou pas donc je vais faire ici if euh, web request point is network error par exemple voilà euh, à ce moment-là, bah, qu'est-ce que je peux faire bah, Je vais mettre ici par exemple txt.text égal et là on va tout simplement mettre le web euh, erreur. Voilà, tout simplement, s'il y a une erreur. Ensuite, euh, je vais pouvoir aussi euh, faire un else tout simplement. Donc s'il n'y a pas d'erreur, c'est correct. Donc je vais faire un else. Et à ce moment-là, je vais pouvoir traiter ici euh, ce que je veux faire. Donc je vais tout simplement faire un txt.text égal web request pour avoir la réponse tout simplement point et là on va aller chercher le download euh, handler et le Texte. Voilà, comme ça j'ai la, ré la réponse, en fait le code source de la page qui devrait revenir sous forme de texte. Alors j'enlève je, la parenthèse, pardon. Donc ça c'est parfait, ça devrait déjà euh, fonctionner. Donc on voit ce code, il est très simple, hein, quelques lignes, pour ceux qui veulent aller voir plus loin, allez voir là-dedans. Donc on va retourner dans Unity et on va voir si tout ça fonctionne. Donc la première chose que je dois faire c'est ici, on en clique, ajouter un petit plus, et je vais aller chercher tout simplement le script qui est en dessous. Je vais lui affecter et dans la liste, je vais pouvoir avoir mon script Yandex et j'aurai normalement « traduire » qui est une méthode publique. Donc ça va me permettre de lancer cette méthode tout simplement au moment où je clique sur « traduction ». Alors maintenant, on va voir si ça fonctionne. Je vous rappelle que l'URL que j'ai saisi ici, c'est un tuto, donc euh, vous pouvez voir que c'est tout simplement « www.google. » et d'ailleurs, on va mettre « .com ». Je ne sais pas pourquoi j'ai mis DE. E. Voilà, j'ai dû faire une erreur de saisie. Donc maintenant, on va lancer ici et on va voir ce qui se passe. Donc je lance, je clique sur « traduire » et là on peut voir que j'ai ici nul reference object, alors évidemment ça je sais pourquoi, regardez au niveau de mon ticket, ça attend le champ texte, ce que j'ai omis de faire donc c'est normal, on recommence et là on devrait avoir un comportement beaucoup plus euh, correct, donc je clique et là on peut voir que j'ai bien un code, bon évidemment euh, voilà, c'est trop grand et puis ici c'est à titre euh, vraiment de, de test donc on peut voir que ça fonctionne, notre système fonctionne sans souci. donc pour la première partie on peut dire que ça marche, évidemment on va devoir modifier euh, l'URL pour maintenant utiliser les API de donc c'est ce que je vous propose tout de suite de faire dans cette seconde partie. Alors, la première chose à faire, ce sera d'aller chez euh, Yandex. Donc, pour ça, vous tapez dans Google Yandex Translate. Là, vous pouvez voir que vous arrivez sur cette page. Et ici, bah, c'est les services gratuits de Yandex. Alors, vous pouvez voir que, par contre, il faudra vous loguer, créer un compte. Alors, c'est peut-être pas obligatoire pour faire de la traduction en ligne. Comme ici, vous pouvez le voir, ça fonctionne comme Google Translate. Ici, je mets bonjour, j'ai bien good morning. Et on peut choisir euh, la langue. Par exemple, ici, je peux choisir, euh, on va mettre du... Allez, du... Euh, euh, russe. Voilà. Et là, on peut voir que j'ai bien du russe. Alors c'est pareil que Google vous pouvez avoir, euh, voilà ça fonctionne de la même manière, On peut avoir le, la lecture au niveau de, justement de l'accent tout ça, mais nous ce qui va nous intéresser c'est d'utiliser euh, les API donc pour ça encore une fois je tiens à vous préciser vous devez créer un compte, je vais pas vous faire l'affront euh, de que vous expliquer comment créer un compte je pense que c'est simple. Par contre ensuite vous allez aller dans développeur ici en bas, vous cliquez et là on peut voir que vous avez euh, bah, on vous explique comment faire donc la première chose c'est euh, ce qu'on vient de voir c'est la machine de Translation. D'ailleurs, si on clique dessus, on peut voir que c'est exactement ce qu'on vient de faire. Ensuite, ici, vous avez des termes de licence. Donc, allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, vous avez surtout Get a free API. Donc, on va faire ici ouvrir le lien et on peut voir que moi j'ai déjà créé une API. Donc, pour la créer, c'est très simple. Vous faites Create a new key. Là, vous rentrez par exemple ici euh, test. Moi, je vais l'appeler test upln euh, démo, par exemple. Je fais Create. Et là on peut voir que j'ai bien ici euh, mon API, mon, mon, ma clé qui est active et qui fonctionne. J'en ai deux, bon rassurez-vous elles vont être effacées euh, ici, c'est vraiment pour tester. Mais on peut voir qu'il euh, y a quand même une limitation euh, au niveau ici de, hum, des comptes. Mais vous allez voir qu'en tout cas c'est très simple à utiliser. Donc ce qui va nous intéresser ensuite c'est de récupérer cette clé. Donc moi j'en ai deux mais peu importe. Hein. Donc on pourra faire copier ici. Donc une fois que vous avez ça, bah, c'est parfait. Maintenant vous allez pouvoir retourner dans Unity pour voir comment tout ça fonctionne. Alors nous voilà dans Unity, on va éditer de nouveau no notre script Yandex et on va créer euh, juste avant ici une nouvelle variable qui va être string et on va l'appeler key et on va dire que c'est égal et là on va coller notre clé en fait qu'on vient de récupérer chez Yandex pour pouvoir travailler avec Yandex. Maintenant ce qu'il faudra faire c'est construire l'URL. Alors c'est là où ça va être un peu plus compliqué, alors rassurez-vous je vais vous expliquer comment ça marche mais on va retourner au niveau de la... du site de Yandex pour que vous compreniez bien les arguments possibles à passer. Alors voilà, on revient à la même page. Et là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de cliquer ici sur « Documentation ». Donc là, on peut voir qu'on arrive ici sur la documentation développeur. Vous avez pas mal de choses ici qui peuvent vous intéresser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est faire de la, de la traduction de texte. Donc on va cliquer sur « Translate texte et là on peut voir qu'on a trois possibilités donc moi ce que je vais essayer, utiliser ici c'est le xml interface donc si on descend en fait on va descendre jusqu'à xml pour que vous compreniez bien et on peut voir ici que euh, en fait la réponse retournera un, un, un, un code en fait au format xml ce qui va être parfait pour récupérer justement notre texte traduit vous allez voir ça donc euh, comment ça se construit ben, on peut voir que la syntaxe est assez simple ça doit commencer par cette url je vais d'ailleurs la copier. Et ensuite, on peut voir qu'on doit y intégrer tout simplement par la suite un point d'interrogation avec « qui » égal Et là, on met la valeur de notre « API qu'on a récupérée. Donc ensuite on va pouvoir mettre un autre argument qui est end avec le petit sigle esperluette texte égal et text to translate donc cela ça, ça va être le texte à traduire par exemple bonjour euh, si je veux le traduire dans mon cas ici en anglais. Ensuite, on va avoir un troisième argument qui va être obligatoire qui est end lang. Alors, on peut voir que ça fonctionnera de la même manière, on met end lang égale et là on va euh, on va tout simplement mettre la tra la direction de traduction, c'est tout simplement du départ vers l'arrivée, ça va être très simple. On est en français donc on va mettre fr-en. Simplement et les autres ici euh, sont euh, optionnels donc on va pas les utiliser. Alors ce qui peut être intéressant, vous pouvez voir qu'ici vous avez euh, un peu plus d'explications, mais ce qui est intéressant c'est que vous avez ici un request exemple. Donc vous pouvez voir que ici on a l'API qui est posté, euh, voilà avec le langage. Donc on peut voir euh, c'est le début de ce qu'on a pris, le, le, le point d'interrogation langue égale et là ça va de l'anglais vers le russe en-ru, n en key et là on met la piki, voilà. Bon, c'est un petit exemple, vous allez voir que c'est très simple à, à utiliser. Alors, vous avez ici les codes de réponse au cas où, euh, voilà, mais euh, nous, dans notre cas, ça va être très simple. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant appliquer tout simplement cette, euh, cette syntaxe euh, dans notre URL. Donc, je retourne ici au niveau de Unity et du code, et donc, on va coller déjà le début de l'URL. Vous pouvez voir que c'est simplement la première chose. Ensuite, on va devoir euh, le premier argument. Alors, ils ne sont pas forcément à mettre dans l'ordre. Donc là, vous voyez que vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, on va mettre tout simplement ici la langue déjà. Donc, je vais mettre « Langue ». C'est comme ça. Donc là, je suis dans l'URL. Donc, je n'ai pas à spécifier ici, euh, euh, je dirais, de, de, de, de cotes et de double cote. Pour le moment, on variables. variable. Donc là, je vais dire que la direction de la, de la traduction, c'est de « fr » vers « en ». Donc, « Français » vers « Anglais ». Donc, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va mettre de nouveau un « end ». Euh, si j'y arrive, voilà, alors qu'est-ce qui se passe avec mon clavier J'ai peut-être fait une erreur, excusez-moi, end, voilà, j'étais en majuscule, et ici on va devoir mettre la clé, donc on met qui en minuscule, Qui égale, et maintenant je vais devoir y insérer ma variable, donc je sors ici euh, de ma, ma string tout simplement, et je vais concaténer ça avec la clé. Ensuite, j'ai un une dernière chose à mettre pour que ça fonctionne, c'est justement, je réouvre, parce que là, je retourne dans l'URL, et là, je vais mettre n de nouveau, et je vais mettre le texte, texte est évidemment égal. Et là, je vais tout simplement, ici, concaténer ça maintenant avec le contenu de txt.text voilà mon url qui est construite alors maintenant pour tester c'est très simple on va avoir la réponse directement grâce à notre code ici on va lancer euh, en fait euh, cette url et si ça fonctionne on aura un retour euh, bah dans notre champ texte donc j'enregistre je repars dans unity maintenant je relance ma scène je clique sur traduire et là, on va pouvoir observer le retour. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on a bien un retour sur forme d'XML. Alors, attention, vous pouvez voir qu'ici, j'ai la version 1 en coding du TF8. Translation code 200. Donc, ça, c'est le code de retour. Langue FR vers EN. Et le texte, vous pouvez voir, c'est « Welcome to my game made with Unity. »« This text is translated by you through the service of Yandex. » Et on voit ici que, en fait, c'est du XML. Alors, évidemment, on pourrait utiliser, dans cette troisième partie, vous, vous doutez bien, ça va être récupérer, en fait, ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, ici, ce qui se trouve entre texte, la balise texte et slash texte. Euh, c'est tout simplement la traduction. On pourrait utiliser un parseur XML, mais là, c'est tellement simple qu'on va pas le faire, en tout cas pour cet exemple, parce que j'ai simplement à récupérer ce qu'il y a entre les balises texte et slash texte. Donc, c'est ce que je vous propose de faire maintenant dans cette troisième partie. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de parser ce fameux... Euh, cette chaîne de caractère, en fait, en tout cas, ce fichier XML. Alors, on pourrait utiliser un parseur, je vous l'accorde, mais étant donné que c'est assez simple ici, et qu'à chaque fois, on va avoir ce format de retour, je vois que... Enfin, je, à mon sens, ce n'est pas nécessaire. On va pouvoir le faire en utilisant ici les fonctions de chaîne de caractère en trois lignes. Donc, vous allez voir que c'est assez simple. Alors, comment euh, ça va fonctionner Je vais tout simplement utiliser la fonction index euh, off, qui va me permettre de récupérer, en fait, l'index dans la chaîne de caractère ici. On peut voir, on peut considérer que c'est comme sur une seule ligne et euh, l'index en fait tout simplement euh, ici de texte parce que vous pouvez voir que j'ai texte qui délimite en fait le texte traduit et ça se termine avec slash texte donc en fait on va utiliser un desktop pour déterminer les positions ici de ce premier caractère ici de texte et pareil pour celui là donc euh, bah, vous allez voir que c'est assez simple donc je coupe ici, pardon. On retourne au niveau de notre code. Et là, ce qu'on va faire, on va créer euh, une fonction. Je pense que ce sera un peu plus pratique. Donc j'agrandis un peu pour que vous voyez bien. Et là, je vais créer une fonction donc qui, va être, qui va envoyer un type string. Et je vais l'appeler parse response. Voilà. Alors entre parenthèses, je vais mettre ici une chaîne de caractères qui va être, par exemple, on va l'appeler XML response. Donc jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Donc maintenant... Au niveau de cette fonction, qu'est-ce qu'elle devoir faire Elle va devoir retourner quelque chose. Bon, Pour le moment, euh, et si on veut la tester, on va faire un return nul, voilà, histoire d'avoir quelque chose, voilà, de pouvoir l'exécuter. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait utiliser en fait, la position de départ et la position d'arrivée pour déterminer euh, la balise texte et slash texte. Donc pour ça, on va utiliser une variable qui va être de type int, qu'on va appeler start position donc la position de départ et on va dire que c'est égal à quoi à xml response point et je vous ai dit on va utiliser index of alors index of c'est très simple vous mettez tout simplement ce que vous recherchez et ça va vous renvoyer l'index en fait du premier caractère donc ici je vous ai dit que c'était slash texte voilà donc si on fait ça et qu'on fait d'ailleurs ici un print euh, start pause voilà pour qu'on voit bien alors pour ça par contre euh, ce que je vais faire maintenant ici, évidemment, au lieu d'envoyer dans le champ texte la réponse, je vais tout simplement déjà pouvoir faire euh, dire que ici texte point égal. Bah là, je vais tout simplement utiliser ma fonction, donc je vais mettre parse response et euh, entre parenthèses, bah, je vais tout simplement ici mettre euh, la réponse ici euh, web request dans notre texte, le texte que je reçois. Donc si on fait ça, ça va l'exécuter. En fait, ça va. Mais là, je retourne nul. Donc là, ce que je vais faire, je vais même pas faire un print, c'est idiot. Euh, Enfin, le problème, si je vais faire ça, ça sortira dans la console parce que comme je dois retourner un string, si là je renvoie int ça va poser problème. Donc, euh, si on teste ça, on va pouvoir observer que si maintenant je lance, que je mets la console et que je fais ici traduire, on va pouvoir voir que j'ai bien un retour de 76. Donc en fait, j'ai plus ici euh, la réponse, mais on peut déterminer que en fait, au 76e caractère, je retrouve tout simplement ici euh, mon, euh, mon, mon code, enfin la, la, la partie code. D'ailleurs, bah, pour vous le remontrer, parce que je pense que pour certains, ça ne va peut-être pas forcément être évident. Ce que je vais faire, je ne vais pas faire ici le print, voilà. Euh, et je vais faire un return... XML response, voilà comme c'est une chaîne, ça fonctionnera. Donc vous voyez ici on, ça m'a sorti 76 pour le 1. Bah, si on fait ça, on va pouvoir observer que si on compte, normalement, ici au 76e caractère, je suis ici. Donc on va faire la même chose maintenant pour ici. Donc, bah, évidemment, je vous re, je, ça va être très simple. On va faire ici une, une variable qui va être une. On va mettre ça n on va l'appeler. Et ça va être quoi? Xml euh, response.indexoff. Et là, maintenant, bah, ça va être la même chose, sauf que ça va être « slash texte ». Voilà. Donc, maintenant, de la même manière, si vous voulez que je mette la « end position », je vais faire un « print end pause que vous compreniez bien la différence. Donc, si maintenant, je relance, voilà, on aura bien ici… On peut voir 180. Donc, j'ai ici, au 180e caractère, euh, ce euh, slash text. Donc, ça va commencer par le chevron. Hein. C'est toujours le premier qui est rencontré. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à extraire, en fait, entre cette position-là et cette position-là. Vous allez voir que c'est très simple. Pour ça, on va utiliser euh, Substream. Donc, on peut déjà faire notre return. Vous allez voir que là, on va faire un return. Je vous dis que ça allait vite hein, en... avec ici. Donc, on va faire return euh, XML Response. Pardon, point. Alors je vais essayer de me mettre au bon endroit, voilà, point substring. Donc ça, ça va permettre d'extraire dans la chaîne de caractères. Et là, on a deux choses. Donc on va mettre la position de départ, start position. Euh, et par exemple, ici, ben, je vais m'amuser à rien mettre parce que va se poser un problème pour le deuxième argument. Mais là, vous allez comprendre que ça va extraire. Donc regardez ce qui se passe. Si je retourne maintenant et que je relance et que je fais traduire... On a bien ici, vous voyez, ça commence par texte. Donc, ça a bien commencé par là. Le problème, c'est qu'ici, moi, je dois sortir texte. Donc, c'est simple. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères à euh, enlever. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici plus 6, tout simplement. Et là, maintenant, vous pouvez voir que ça va euh, bien euh, fonctionner. Je vais bien avoir le début de ma traduction. Voilà, welcome to my game et Unity, voilà. Et maintenant il me reste ici à euh, extraire jusqu'à un certain endroit. Parce que là, comme au niveau euh, de ma requête ici, enfin de ma fonction substring, je n'ai rien mis derrière comme argument, ça va jusqu'à la fin. Le deuxième argument, en fait, c'est euh, la longueur. Alors attention à ne pas comprendre, c'est pas parce que là vous allez me dire, je vais mettre end pause. Non, ça ne fonctionnera pas. J'aurai une erreur parce que euh, j'étais à 180. Et là, c'est une longueur à partir euh, du start pause plus 6 ici. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire C'est tout simplement faire une soustraction entre end pause moins start pause évidemment et là je vais devoir aussi euh, soustraire moins 6 vous allez voir pourquoi si on lance regardez ce qui se passe je traduis et là on peut voir que ça fonctionne mais voyez ici je suis pas bon j'ai en fait euh, il m'a enlevé que le chevron derrière donc je dois en fait soustraire encore six caractères 1 2 3 4 5 6 et là ça va fonctionner donc si ici je mets moins 6 voilà, alors je, je suis un petit peu dans le détail, hein, mais vous pouvez voir qu'en trois lignes, on a euh, récupéré ce qu'on voulait, donc euh, utiliser un parseur XML. Ça aurait été un petit peu, je pense, idiot. Donc ici, je fais « Traduire ». Et voilà, on peut voir que ça fonctionne. Bon, j'ai mis quelque chose d'un peu grand, comme vous pouvez le voir. Mais maintenant, on va pouvoir traduire n'importe quel texte. Regardez ici, je vais d'ailleurs réduire un petit peu la police. Voilà. Euh, imaginons ici, je m'appelle... Je, je vais mettre, euh, bienvenue, réalisé avec Unity. Je peux écrire euh, « euh, Je m'appelle ». Voilà, alors on écrit à absolument euh, « Je m'appelle Jean-Philippe euh, ». Voilà. Euh, « Je suis développeur ». Voilà, bon, on met absolument n'importe quoi. « Au revoir ». Et là on va pouvoir tester, euh, on va mettre salut, voilà, salut, bye bye, non bye bye il va peut-être pas le traduire, voilà, je mets un point d'exclamation. Bah maintenant avec n'importe quel texte en fait on va pouvoir utiliser ce traducteur Yandex en ligne, regardez, voilà, welcome uh, to my game with Unity, I'm called Jean-Philippe, I am a developer, Hi. Donc vous pouvez voir que c'est assez intéressant, d'autant plus que maintenant euh, il suffit par exemple si je veux euh, changer la langue, en fait, il suffit d'aller voir les codes de traduction sur le site de développeur. Euh, D'ailleurs, si on y retourne, bah, on va pouvoir observer, il me semble que dans euh, « bah, traduction Manager, je ne sais plus où c'est exactement, mais vous allez voir que c'est assez… Voilà, on a les codes de traduction. Donc, imaginons ici que je veux changer, je veux le faire en allemand, bah, je vais le faire en NN. Donc, maintenant, bah, tout simplement, je vais aller au niveau de mon code et je vais dire ici euh, « changer au niveau de l'URL », tout simplement. Alors, ça pourrait être un paramètre qu'on gère euh, grâce à l'UI de… Lui d'Unity. Mais ici, je vais mettre « NL » pour l'avoir en allemand. J'enregistre. Si on recommence la même chose au niveau ici d'Unity, vous allez voir que la traduction sera faite ici en allemand. Voilà. Alors là, je ne vais pas vous le dire parce que, je... déjà, vous avez vu, mon anglais n'est pas terrible vraiment pas bon mon accent mais là en allemand ça va être encore pire donc vous pouvez voir que c'est assez simple en même temps que vous connaissez la mécanique bah, il vous suffit tout simplement euh, bah, de transposer ça à vos jeux à vos codes alors certes si vous débutez c'est pas forcément facile mais là j'ai fait qu'un exemple très simple euh, mais pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec Unity je pense que vous n'aurez pas de mal alors, Vous pouvez voir que ça vous plein, plein de perspectives notamment pour les jeux on pourrait par exemple imaginer comme ça faire de la traduction en ligne d'interface euh, euh, voilà ça pourrait être assez sympa ou même si vous avez un jeu euh, où vous avez euh, des petites cinématiques avec du sous-titrage, bah vous voyez que ce serait assez facile. Euh, on pourrait récupérer d'ailleurs, la... choisir dans les paramètres la langue, ou tout simplement euh, même récupérer les paramètres régionales de la machine. Enfin, il y a plein de possibilités, vous le savez. En tout cas, voilà. Je tenais à vous présenter ça. Vous pouvez voir que c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de code. Euh, bon, évidemment... Il y en a quand même un petit peu Mais on peut voir que c'est pas énorme non plus Alors si vous voulez reproduire ici Je vais pas mettre ce, ce code à disposition Parce qu'il ne fonctionnerait pas Étant donné que la clé sera plus valide quand vous allez la voir Donc il y aura une erreur Mais vous avez compris que c'est très simple ici à reproduire euh, En tout cas je le pense Donc euh, bah voilà J'espère que ce tuto vous aura plu Alors c'est euh, quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire Mais en tout cas euh, vraiment si ça vous plaît N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo Parce que ça m'encourage à continuer On est de plus en plus et franchement j'en suis content La communauté s'agrandit Pour ceux qui veulent voir euh, comment tout ça fonctionne les web requests vous avez une fiche euh, qui a été euh, ici, qui est sur cette vidéo disponible euh, voilà Alors pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin avec les API ou les fonctions avec Unity, tout ça n'oubliez pas que j'ai des cours sur Udemy, vous pouvez retrouver des coupons euh, de réduction directement sur le site, euh, le site upln.fr, euh, souvent sous la vidéo vous avez aussi des tarifs promotionnels, donc n'hésitez pas, c'est un peu plus complet pour ceux pour qui les fonctions et tout ça serait obscur, euh, des choses un peu plus simples euh, n'hésitez pas parce que j'ai pas mal de, de de cours qui sont disponibles de pas mal d'heures avec des tarifs vraiment avantageux donc ça vous permettra vraiment de bah, de comprendre plus en profondeur et d'utiliser toutes les bases d'Unity que ce soit les fonctions les conditions ternaires enfin j'en passe vraiment les choses de base et j'ai aussi euh, des cours qui utilisent des API qui vont un peu plus loin avec les API notamment les API de PlayFab bon en tout cas allez voir il y a pas mal de choses sur la VR enfin euh, euh, sur la réalité augmentée enfin euh, il y a beaucoup de choses il y a vraiment pas mal de choses euh, création d'un FPS etc donc moi il me, me reste à vous dire, bah, euh, à vous souhaiter une bonne journée ou une soirée, ça dépendra à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye